Nous avons clairement deux types de patients. Nous avons des patients qui, qui reviennent directement de la réanimation, qui sont des patients qui ont des complications d'une réanimation prolongée. Ces patients sont très souvent trachéotomisés, ils ont une perte de la force musculaire et ont besoin d'une rééducation très prolongée. Euh, à côté de ce type de patients, il y a ce qu'on appelle les COVID longs, qui sont des patients qui ne sont pas en situation critique, mais qui vont présenter pendant plusieurs mois des séquelles de, du Covid. Ce sont parfois des séquelles à type de fatigue importante, à type de disney de, de difficultés pour respirer au long cours, et parfois assez bizarrement de troubles cognitifs, c'est-à-dire de problèmes de mémoire, de, de difficultés à, à, de concentration. Donc il y a beaucoup de travaux sur ces Covid longs. On, nous participons nous, à une étude nationale quoi, en fait, qui, qui confirme l'impact du Covid sur des, des symptômes jusque-là euh, euh, non soupçonnés. En fait. C'est loin d'être une simple grippe, euh, très clairement. Quoi.